invitons à la prière. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Père Saint, Dieu miséricordieux, nous venons devant ta face pour te louer et te glorifier. Nous venons aussi t'honorer parce que tu es le Tout-Puissant et le Tout-Grand. Tu as permis en ce jour de venir commémorer une grande fête d'ascension pour ton fils. Nous ne sommes que tes serviteurs, et toi tu es l'Omnipotent, l'Omniscient. Nous te demandons de nous utiliser comme tes outils et tes instruments du travail. Qui connaît nos attentes, qui connaît tes enfants, partout ils se sont réunis en ce temps. Prends en considération les requêtes qui viennent de partout, tendre Père Céleste, pour étancher la soif. Yo e ba kotala ba bosenge zali ko uta bisika nyoso tata malamu ya dikolo pe yo e ba kokokisa ba posa bango érige ton hôtel dunga mesa na yo Là où tu vas pouvoir te manifester à travers ton esprit. Mais nous en communion étroite avec notre apôtre de district et notre apôtre patriarche. Il ne ferme pas l'œil pour que ton œuvre puisse avancer. Il se bat jour et nuit. Tendre Père Céleste, en adressant des prières ferventes à ton trône. En conséquence, tu leur fais des révélations à travers lesquelles nous sommes servis. Donne-nous la nourriture pour nos âmes. Entoure-nous par la protection de tes anges. Étends ta main sur nous pour que la sainteté puisse se faire sentir. Nous n'avons pas besoin d'être vus, mais nous avons besoin de ta présence pour que ton peuple te vive. Et tous ceux qui nous rejoignent, acceptent qu'ils soient aussi servis. Nous t'en supplions, Père. Exauce-nous. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces jours d'ascension de notre Seigneur Jésus, l'apôtre patriarche nous a envoyé un texte biblique qui est tiré dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Chapitre 1, verset 20 jusqu'à 21 où nous lisons « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. » Et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Tango ase kusaki Christo pe afandicié ne sikaya lokumu na dikolo penepene naé. Milimonyon so oyoba to babengaka ba kondia likolo na sé ezali na sé a makolo ya Christo. Atamo ko té ko ki et à l'ami Colonnabiso, Tonatango et Coya. Jusque là, la parole. Prenez, prenez place. au jour des grandes fêtes religieuses après la lecture du texte biblique du jour l'apôtre patriarche nous appuie, appuie le texte avec un deuxième texte biblique je demande aux frères de pouvoir les lire en Lingala Nazali kotanga yango na Lingala. Acte 1, verset 4 jusqu'à 12. Misala mbo mo Molongwa Kotanga, Minei, Kino, Nazo, Minami, bale Mokolo Moko, Azalaki, Kolia, Esikamokona Bango, Atindi Bango Boui. Bolongwa na Jérusalem T. Kasi Bozela Likambo Oyo Tata, Alakaki, Ndengena Lobela Kibino. Mbambate, Yohan mbati si abati sa kibato na kasi nasimayamwa mikolo, nzamba akobati bino na molimo monsanto. Bongo bantoma oyo basangana kibatuni ni Yezu. Ukolo, ezalina mikolo oyo nde ko zongi na Israel. Yezu wazongi seli bango. Pona tango tomo kolo etali binotei. Tata ta cia yango denge yemo Ka bongo sangonangai na Jérusalem na région a Judée et à Samari mobimba ti bibai nyonso ya moki. Awa asili Nzambe na likolo tango bazalaki kota lae Peli pata moko eye ko sipa ye. Bongo bamoni ye li susute. Baza la ki kotala sena likolo epa yezu wa zala ki kokende. Nambala moko bamoni bato mi bale balati bilamba ya pembe. Fe batele mi pene pene na bango pe balobi. Bato ya galile. Pona nini botika li awa pe boza liko na likolo. Yezu oyo akabwa ni nabino. Jusque-là, la chorale peut nous préparer le chemin. les seigneurs, chers frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez euh, sur la voie des ondes, nous vous souhaitons tous la bienvenue dans la maison de l'éternel où nous émettons à partir de l'imméité central où l'hôtel est érigé. L'Éternel a prévu un moment important pour nous de pouvoir le vivre sur cet hôtel. Pendant un temps difficile que le pays est en train de traverser, nous sommes tous sans ignorer que le coronavirus a fait perturber beaucoup de choses, non seulement au sein de l'œuvre, mais à travers le monde. Nous sommes tous sans que le coronavirus est un perturber beaucoup de choses, non seulement au sein de l'œuvre, mais à travers le D'aucuns penseront que c'est la fin du monde ou ça fait partie des signes de la fin du monde. Non, ce n'est pas ça. Notre, notre apôtre patriarche a dit que ce n'est pas encore le signe de la fin. Ce n'est qu'une épidémie et elle finira par passer. Pendant cette période difficile, période de carence, les autorités de l'État ont pris la ferme décision de pouvoir interdire le culte. À cela s'ajoutent beaucoup de gestes de barrière. C'est très bien fait pour éviter la contamination de, la, de ce virus-là à travers le monde et à travers les frères et soeurs. Mais pendant cette période le diable peut tirer profit il risque de faire tomber beaucoup d'entre nous. C'est ainsi que nous comparons cette période à celle que Moïse était monté à la montagne pour aller rencontrer. l'état Le temps qu'il avait mis là-bas, assemblait être longtemps la durée et mon ami qui n'était pas qui pensait qu'on gomlaï c'est ce qui a permis aux enfants d'Israël habitués déjà à louer leur Dieu ouais puis personne de qui ne de l'est n'a pas naissaitraël on va qui bizarrelia beaucoup mis à bantam benabango on demandait à Aaron de pouvoir se fabriquer un d'or c'est parce qu'il était déjà dans les habitudes, dans les coutumes de pouvoir glorifier Dieu à leur manière au retour de Moïse accompagné de Josué ils ont trouvé que ce n'était pas conforme à notre coutume. Et ça ne cadrait pas avec la volonté de Dieu. Il avait renversé tout. Il avait brisé même les veaux d'or. il a remis la pendule à l'heure. De peur que nous puissions connaître aussi ce cas. Notre apôtre patriarche, notre apôtre des disciples ont trouvé une solution palliative. Ça, c'est vraiment formidable. Nous atteindre à partir de la chaîne de télévision, là où nous sommes chez nous, pour pouvoir prier notre Dieu. Que Dieu bénisse cette chaîne de télévision. Qu'il bénisse davantage notre apôtre patriarche et notre apôtre de district. Maintenant, la parole que nous venons de lire concerne notre Maître Jésus. Nous sommes tous sans ignorer qu'à sa naissance, il n'a pas été né comme tout le monde. C'était spécial sa naissance. Même lorsqu'il a grandi, déjà 12 ans. Il s'était déjà donné à faire le travail de son père Et lorsqu'il s'agissait de sa mort Que lui avait anticipément, anticipativement annoncé Une mort atroce Il s'est remis Obéissant jusqu'à la croix Pour qu'il puisse sacrifier sa vie Conscient de sa mission reçue de son père, il tenait mon pour que cela puisse s'accomplir. Dieu était avec lui. Après avoir rendu l'âme, il est allé, il est descendu au séjour des morts. Il a passé trois jours Après, il est ressuscité Victorieux parce qu'il avait vaincu et la mort et le péché Il est resté pendant 40 jours sur terre pour confirmer son omniprésence. Pour dire qu'il est Alpha Omega. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pendant qu'il passait les 40 jours, il est entré en contact avec ses disciples et il a commencé à prendre soin d'eux comme il l'avait fait de son vivant. Il a commencé à servir juste pour les réconforter afin qu'ils ne puissent pas déraper. Il leur avait confié Trouvant que cette mission était lourde il fallait qu'il puisse les rassurer Jésus a réalisé des grands projets Il s'était beaucoup investi dans ses disciples Ils leur ont fait confiance et lui aussi a fait confiance aux disciples voulant qu'il soit un avec lui comme lui est un avec son père par la suite il fallait maintenant qu'il soit élevé et là la Bible nous dit qu'il les a pris il a pris les disciples pour les, am les amener au Mont des Oliviers. Arrivé là-bas, ils avaient du miel, ils avaient aussi du pain. Et il a béni et il a commencé à manger avec eux. Pendant qu'ils mangeaient. Jésus commençait déjà à monter yes, Et eux, ils sont restés en train de le regarder Et lui les bénissait pendant qu'il montait C'est ce qu'on appelle l'élévation du Seigneur Jésus Pour qu'il ne puisse pas s'en douter Des anges ont apparu pour confirmer que celui qui est monté, il reviendra encore parmi vous. Restez dans la jusqu'à ce que la promesse qu'il vous a faite va se réaliser. Laquelle promesse consistait à ce que le Saint-Esprit puisse se venir à eux ils sont tous rentrés réconfortés Ils étaient très assurés C'est cette position qui leur a donné la force et le courage Et pourquoi il est rentré chez son père C'est juste pour récupérer la position originelle qu'elle avait la gloire est éternelle qu'il avait Et l'éternel l'a installé à sa droite C'est juste pour dire qu'à la droite du Père il a la force Et lui commençait déjà à régner Ce qu'il a marqué de son nom il régnait non seulement sur la terre, mais sous la terre aussi il régnait, et même au-dessus de la terre, dans les cieux il régnait. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible. Tout genou fléchira. À son nom. Et il est aussi dit Tout ce que vous demanderez à mon père, à mon nom, il vous accordera. Et la continuité de l'œuvre devrait se poursuivre. Pas avec n'importe qui, mais seulement avec ses disciples en qui il s'est investi. Parce qu'il s'agit de parler un peu des disciples. Un jour, il les a appelés. Ils étaient nombreux. Hein? Mais il a choisi douze auxquels il donna le nom d'apôtre. C'est est, c est épilé dans Luc 6, verset 12. Ce jour-là, c'est le jour où Jésus avait fondé son église. L'église était formée de formateurs et de formés. C'est ainsi qu'il prendra les apôtres, les apôtres en aparté pour leur dire À tout celui que vous pardonnerez les péchés, les, les péchés seront retenus c'est-à-dire que de mon vivant, vous m'avez vu comment j'ai pardonné les péchés des gens. Et vous, vous, vous allez rester poursuivre avec cette œuvre pendant que moi je ne serai pas physiquement avec vous. Ils sont nombreux qui souffrent avec des péchés. Nous les invitons à venir à l'apostolat Pour qu'ils puissent être pardonnés Et Jésus De dire encore à, Aux disciples, aux apôtres Allez Bokende Faites de toutes les nations mes disciples Le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit Lorsque nous nous réunissons mercredi, comme cette fois-ci, jeudi, au jour de l'Ascension aussi, aussi les jours de dimanche nous venons pour être enseignés Et qui est notre enseignant parce que Jésus n'est plus physiquement ici bah. C'est le, le Saint-Esprit qui va commencer à nous enseigner C'est l'unique pédagogue qui puisse nous enseigner, nous révéler ce que Jésus n'avait même pas dit et le Saint-Esprit est Dieu qui forme les gens qui vont pouvoir habiter dans les cieux. C'est à ce titre que Jésus s'était donné Coréane pour ses disciples. Et ça l'indéna le linge ou en a y est soit mi kaba qui nous ont topé pour nabaye colina pour leur permettre de rester pour suivre avec l'œuvre de rédemption pour n'a pas pas ça. Bangonzela quoi bako banamo à l'obico. Est-ce que le Saint-Esprit on est avec où ça se donne moli momo mon son tout babot à ma cane en moto mais bien aimé dans l'Ancien Testament le Saint-Esprit venait pour rentrer balingami. Déjà, le souhait de voir tout le monde, détenteur de Saint-Esprit, était manifesté par Moïse depuis l'Ancien Testament. Actuellement, l'heure est venue et l'a sonné pour que tout le monde soit détenteur de cet esprit. Il ne va plus venir pour rentrer, non, il reste, il demeure en nous. Ainsi donc, dit-on dans la Bible que l'Esprit de Dieu va témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. comment on peut le recevoir? C'est par imposition des mains des apôtres Nul n'a reçu le Saint-Esprit sans que la présence de l'apôtre soit là. à A nos jours, Jésus le ressuscité, Jésus élevé, continue, poursuit la même œuvre. À l'époque de Paul, il a dit, Jésus le ressuscité, c'est celui-là que nous nous prions. En prenant, en prenant part au sort de ceux qui s'investissent dans son œuvre. En intervenant lorsqu'il manque de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Et de ne jamais en faire un problème. Parce que ce sont des choses que Dieu lui-même pourvoira à eux sans qu'ils puissent en faire un problème. Il suffit tout simplement de demeurer dans le royaume des cieux, découvrir ces royaumes et être dedans comme partie prenante. Et le reste nous sera donné par-dessus. Des peur que nous puissions nous comporter comme des païens. Qui pleure jour et nuit pour avoir à manger, à boire. Nous nous prions pour que nous puissions devenir membres du Royaume des Cieux et de ce fait nous aurons droit à la vie éternelle pourquoi cette vie devient éternelle parce que lorsque la sémence tombe dans votre corps, dans votre âme l'ancienne nature va disparaître la nouvelle nature va revenir Nos comportements et nos conduites vont changer Nous, nous serons conséquents pour la cause du Seigneur C'est pourquoi nous devons faire foi aux paroles de Jésus Et mener notre vie par rapport aux critères de l'évangile nous sentir proches de notre maître Qui avait même promis que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde De ce fait, nous continuons à espérer à son retour Lorsqu'il va revenir il est prévu un jugement Mais dans Jean 12, 48 Il est dit que, est... Est dit que ce sont les paroles de Jésus qui vont nous juger C'est pourquoi au lieu d'attendre qu'on soit jugé Il est souhaitable d'accepter dès maintenant Le Seigneur Jésus à travers l'apôtre l'apôtre Paul avait constaté que Thomas a lorsqu'il était devant les Ephésiens il leur a dit même que comme Jésus est ressuscité oui. Comme il est aussi élevé Et on l'a fait asseoir dans les lieux célestes Nous le sommes nous aussi C'est-à-dire que nous devons nous considérer tel quel Pour que nous puissions poursuivre avec l'œuvre que Jésus avait laissée sur terre Au même rythme et à la même puissance Regardez l'exemple de Étienne. Il n'était que diacre. Mais à sa mort, les déclarations faites et ce qui lui était arrivé, il a réagi de la même manière que le Seigneur sur la croix. C'est pour dire que l'extrait là de même à présent, même dans l'avenir, puisse se réaliser. À seule condition que nous puissions avaler Jésus en nous, que nous puissions poursuivre cette œuvre avec lui espérant son retour pour qu'il puisse nous prendre avec lui afin de nous faire entrer là où il est allé préparer des places pour nous. Que Dieu nous bénisse davantage. Amen. Nous sommes avec notre apôtre Wingi. A qui je prierai de venir nous servir. La chorale peut préparer un chemin. Oh. Dans le Seigneur, la joie nous comble dans nos cœurs aujourd'hui. Surtout ce qui m'a retenu à ce, à ce moment, c'est la promesse du retour du Seigneur. Certes, la séparation est dure. C'est pour cela que le Seigneur a pris son temps Pour expliquer à ses disciples Là où j'y vais C'est chez mon père Je vais vous préparer une place je reviendrai vous prendre Et voilà, quand on a entendu lire la parole biblique de, de, de, de cette fête chrétienne L'ange dit et insiste bien C'est Jésus qui est monté parmi vous, oh mati il reviendra de la sorte. A kaka wana. Mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant parce que la promesse nous est donnée Que nous serons pris avec le Seigneur Nous devons prendre comme modèle notre Seigneur Jésus Christ Conduire notre vie comme il nous recommande Selon son évangile Et là maintenant au jour du Seigneur, nous pouvons espérer maintenant entrer dans les royaumes de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher autrement. Gardons foi, gardons l'espérance. Même si les temps sont durs, sont troublants, pas qu'on ne soit pas distrait pour rien. Tout va passer. Nous reprendrons un jour la vie. On doit garder l'espoir. Nous, nous devons garder aussi notre foi. Et Comme Daniel l'a fait là où il était en captivité. Le Daniel quand tu le priais trois fois les jours, la fenêtre était ouverte, la fenêtre qui était dirigée vers Jérusalem. Que notre fenêtre de la foi soit toujours dirigée vers notre Seigneur Jésus-Christ. Dans nos manières, dans nos façons d'agir. Et de faire voir que réellement nous sommes ceux qui suivaient le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde force et courage. Car il nous connaît bien. Il connaît nos faiblesses. Il ne laissera jamais que nous nous perdions fera tout pour que nous y, nous, nous, nous y arrivons. Amen. Nous remercions Dieu à travers notre apôtre. Parce que nous devons nous comporter en bons disciples. Les disciples n'a jamais été plus grand que le Maître. Et ce maître-là, c'est Jésus. C'est lui qui opère tout en tout. Si nous lui faisons seulement confiance, dans n'importe quelle circonstance, vous verrez comment la main de l'éternel va s'élever sur nous. Nous demandons aux enfants de Dieu De ne pas être inquiet D'avoir confiance en Dieu et en Jésus De se laisser guider par le Saint-Esprit De se laisser guider par le Saint-Esprit cette épidémie passera. Ce que le diable est en train de nous offrir, on n'aura pas besoin de ça. Nous allons pouvoir nous contenir convenablement en attendant que le Maître vienne nous prendre. Dieu qui a voulu à ce que nous soyons ensemble, qu'il puisse fermenter cette parole en nous Pour que nous, que nous soyons édifiés Et espérer davantage au retour du Seigneur Amen, Amen. Oh, yeah, oh. présent, nous vous invitons à prier notre Père, la prière que Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,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 la puissance et la gloire. Maintenant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous tous. Qui Amen. Amen. Merci, Père Céleste, pour le pardon des péchés que tu, tu nous as accordé. Aide-nous tendre, Père Céleste, à tenir bon et à ne plus pécher. Nous te disons merci. Pour le sacrifice de ton fils sur la croix. Ce qui a permis l'issue de ce cours Pour notre survie. Nous souhaiterions demeurer fidèles. Aide-nous tendre Père Céleste à le devenir. Sois avec ceux qui souffrent. Souviens-toi de ceux qui sont endeillés. Bénis-les tous qui te sentent proches d'eux. Rassure la continuité de l'œuvre. En pensant à la jeunesse pour la relève. Mort, Bénis ton œuvre. Ceux qui sont à l'intérieur qui ne puissent pas se sentir abandonnés. Et cela est possible à partir de la victoire que le Seigneur a connue sur la croix. Aide-nous à demeurer en communion étroite avec nos prophètes de bénédiction ça va pouvoir impacter notre vie de foi et notre façon d'agir. Nous t'en supplions, Père. Et ce, au nom de Jésus, ton fils. Amen. Levez-vous pour que nous puissions clôturer le service. Nous te disons merci, cher Père Céleste, pour la nourriture que tu nous as accordée ce matin. Tu as permis à ce que nous puissions nous imprégner de la vie de notre Maître Jésus. Tu as voulu que nous puissions prendre son cœur de servir de la même manière avant comme après la résurrection De nous accorder les corps de résurrection comme tu l'avais fait Que nous puissions être élevés comme lui fut élevé De nous bénir tel que tu l'avais béni permet que le Seigneur soit toujours à nos côtés Qu'il puisse nous précéder dans la foi En nous donnant des solutions promptes Toutefois, selon ta volonté, pas la nôtre Bénis le pays, bénis le monde Pambo pe pambo lamoki que l'épidémie qui frappe le continent, qui frappe le monde, ne puisse pas frapper tes enfants. Bon, on aura bien sali ko bethana katia mo kili eba ko Préserve ton église. Batela église yo. Et nous te demandons, tendre père céleste, d'être avec ceux qui ont besoin de toi. Tatumalam yaliko loto sali ko singa noya bako salana ba ibazali na yo. Manifeste toi devant eux accompagne ceux qui pleurent, soit avec ceux qui gémissent faire en sorte qu'ils puissent recouvrir la, la paix bénis notre apôtre patriarche nous continuons à espérer à, son, à sa visite au mois de juillet si cela n'est pas possible, tu finiras, tu finiras par trouver une solution. Parce que tu n'abandonneras pas ton œuvre, comme ça et tes enfants et ton peuple. Accorde-lui force et santé. Et qu'il puisse sentir que nous l'aimons. Béni aussi l'apôtre des districts qui se bat jour et nuit, qui ne ferme pas l'œil à cause de ton œuvre. Au four et au moulin, son oreille ne s'arrête pas seulement à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur. Il a beaucoup à faire dans sa juridiction. Il voit comment tous les programmes sont arrêtés. Partout où il était attendu, ce n'est plus possible d'y aller. Et permet, il permet euh, sur cette voie qu'il qu puisse atteindre aussi un bon nombre. Donne-nous plus que nous puissions exprimer en parole. En communion étroite avec l'apostolat et notre patriarche. Te le demandons ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu. La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Bon, Zenga, encore le Nabisu Christo, Bolingo, Nzambé, Pebokanam, Namolim, mon centuèse à la Nabino Bansor. Amen. Le service est terminé. Nous sommes Nous demandons à la chorale de chanter un cantique.